Bonjour, je m'appelle Anthony Charbonneau-Grenier et je suis adjoint à la Direction artistique et à la programmation pour la Maison de la littérature et pour le Festival Québec en toutes lettres. La Trousse tout à coup la poésie a été lancée en 2017 par la Maison de la littérature de Québec. C'est un site internet gratuit et accessible à tous sans inscription qui vise d'une part à favoriser la découverte et l'appréciation de la poésie par les 12 à 17 ans et d'autre part à faciliter son enseignement en classe. La trousse déborde de contenu inédit et stimulant. On y retrouve de nombreux poèmes à lire, à écouter et à regarder, créés par plus d'une cinquantaine de poètes québécois contemporains. On y retrouve aussi des suggestions de lecture, des pistes audio pour accompagner les récitations en classe et même des capsules sur l'histoire de la poésie, ses particularités et ses moments forts. Des fiches pédagogiques ont également été conçues en collaboration avec le récit afin de faciliter la présentation et l'utilisation en classe des poèmes des sections lire, écouter et regarder de la trousse. Très complète, ces fiches expliquent pourquoi et comment présenter les contenus ciblés aux élèves. Elles fournissent des questions de mise en contexte, des propositions de production finale et regorgent d'informations utiles pour tout le personnel enseignant. La Maison de la littérature est très heureuse d'offrir au milieu de l'éducation cette porte ouverte sur la poésie québécoise, et qui permet de la découvrir fraîche et vive en dehors des livres. On vous invite à vous l'approprier sans tarder en vous rendant sur tout à coup lapoésie.ca. Merci et bon colloque.